Bonjour les gens, aujourd'hui une vidéo avec ma chérie, donc ma chérie Virginie qui va m'aider à vous répondre aux questions donc de vérification intérieure. Salut les gens Une question par rapport à toi, en quelle année t'as passé ton permis Oui, il y a 10 ans déjà. Il y a déjà 10 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça. D'accord. Et euh, à l'époque, est-ce que t'avais des questions de vérification, tu sais, des questions intérieures, extérieures, tout ça ou pas Oui, juste après la manœuvre, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, comment ça se passe Souvent, donc pas à chaque fois, mais souvent, vous allez faire votre manœuvre et l'inspecteur va vous demander des deux derniers chiffres du compteur, et du coup, soit vous allez tomber sur une question intérieure ou question extérieure, et avec ça, ils ont une question de sécurité. Mmh. Donc moi, j'ai déjà fait une vidéo sur les premiers secours, une autre avec mon père sur les vérifs extérieurs, et aujourd'hui, question sur les vérifs intérieurs avec toi. Donc, tu penses que tu te rappelles de tout ou pas Absolument pas. Bon, il y a juste un tout petit peu de technologie, puisqu'il y a des choses qui ont changé, on va essayer de voir. Est-ce que tu es prête Allez, parce Est Est-ce que va. tu penses que les gens sont prêts euh, oui. Ouais Bon. Et bon, on y va. Alors, du coup, première question. <rire> première question, mais j'ai besoin de mon bouquin parce que je connais pas, je connais les réponses, mais je connais pas les questions. Donc, première question, tu vas montrer la commande de réglage du volant. Donc, c'est la question du volant en hauteur. Est-ce que tu sais où elle se trouve Oui, elle est dessous, le volant. Ouais. Alors, je vais juste attraper la caméra. Là, hop. Ok, donc avec ça, tu vas régler le volant en hauteur. Voilà. D'accord, merci. Et après, on n'oublie pas de le reclipser. Voilà. Donc Avesta, du coup la question de sécurité, pourquoi est-il important de bien régler son volant Il me faut deux exemples Mais Pour être plus confortable à la conduite Ok, d'accord Et pour euh, qu'il soit assez visible pour le tableau de bord D'accord, que ton tableau de bord soit assez visible Donc, il y ait aussi efficacité par exemple des airbags. D'accord D'accord. Ok, bonne réponse. Du coup, question 2, c'est sur l'appui tête. Montrez comment régler la hauteur de l'appui tête du siège conducteur. Alors, vous avez un petit bouton sur le côté que vous appuyez en même temps, que vous levez ou que vous rebaissez. D'accord, tu vends bien le truc. Hein <rire> Quelle est son utilité Mais Il sert en cas d'accident à ne pas avoir le coup du lapin. D'accord. Ensuite, on va passer à l'airbag passager, est-ce que tu saurais me montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant Eh bien, il faut ouvrir la portière et normalement c'est sur le côté. Ouais. Alors du coup, véhicule Citroën C3, il va falloir carrément ouvrir la portière et on va venir le désactiver ici. Donc avec ça, la question de sécurité, quand c'est qu'on va désactiver l'airbag avant Quand on va mettre un siège enfant. Un siège enfant, on n'oublie pas de le mettre face ou de dos à la route de dos à la route ouais, de dos à la route comme ça si tu freines ça évite les blessures au le cervical ok le système isofix est-ce que le système isofix te parle tu Absolument vas devoir non <rire> indiquer où se situent les attaches de type isofix dans le véhicule alors si c'est pour les fauteuils enfants c'est à l'arrière des petites pastilles alors c'est les pastilles noires que vous allez retrouver juste ici et là. Le système Isofix, on peut aussi le retrouver en fait côté passager si jamais vous mettez un enfant de dos à la route. Euh, je sais plus où j'en suis. On ne le trouve pas dans les anciennes voitures, bien sûr. Non. Donc en fait, c'est devenu obligatoire sur tous les véhicules neufs depuis 2011. Michael. Recommence. Ok. Donc en fait, sur tous les véhicules neufs, depuis 2011, c'est devenu obligatoire. Euh, la question de sécurité qui va avec, peut-on fixer tout type de siège enfant sur des... J'allais faire parler. La question de sécurité, peut-on fixer... Tout type de siège enfant sur des attaches de... Je vais pas y arriver. Peut-on fixer tout type de siège enfant Et l'autre <rire> en qui va se garer devant être tant mieux. Alors, la question de sécurité qui va avec. Peut-on fixer tout type de siège enfant sur des attaches de type isophique Je pense pas. Non. D'accord, on l'a dit, donc c'est sur les nouvelles voitures. En fait, ça permet au siège, siège d'être maintenu par des clips à la banquette arrière de la voiture. Puisqu'avant, si tu freinais, le siège pouvait un petit peu bouger. On enchaîne Allez, on est parti. Allez, on y va. L'attestation d'assurance, tu vas vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule. Alors nous, en fait, on les met juste sous la radio, mais ça va dépendre évidemment de votre voiture de l'auto-école. Ok. Donc, et voilà, elle est assurée. Elle est assurée. D'accord, donc il faut vérifier aussi la date, hein, tant qu'à faire. Et la vignette qui va avec la vignette, on la trouve où Sur le pare-brise, côté droit. ici, côté droit. Et du coup, quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre Eh bien, la, la pièce d'identité et la carte grise. Pièce d'identité si un gendarme t'arrête et qu'il te demande tes papiers euh, L'attestation d'assurance, ça, ça sert plus. Ok, on vient d'en parler. Donc, assurance, oui. carte grise et les gens quand ils viennent à l'auto-école. C'est pour passer le... Per... Ah oui, le permis de conduire <rire> C'est peut-être un petit peu mieux que la carte d'identité. Pour conduire un véhicule <rire> C'est elle, c'est tout à fait elle. Il faut un permis pour conduire une voiture, mademoiselle. On va pas la refaire, mais c'est juste à côté. C'est la carte grise, certificat d'immatriculation. Elle était juste à côté, souvent ça va avec. La question de sécurité, c'est quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre Donc si tu as la carte grise, on vient d'en parler, il te faut... Le permis et... L'assurance. Bravo, carte verte, assurance. <rire> Ensuite, au niveau de l'assurance, tu vas vérifier la présence du constat amiable dans le véhicule normalement le main il se trouve toujours euh, dans le tableau de bord. Voilà, nous on l'a dans le tableau de bord, après ça dépendra des véhicules. Euh, juste une petite question, est-ce que tu penses que le constat amiable il est obligatoire Oui, il faut toujours en avoir un exemplaire. <rire> Alors justement, si je te pose la question... C'est que c'est non. C'est que c'est <rire> non. C'est exactement ça. En fait, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui, tu as des applications téléphoniques qui te permettent en fait, directement, ah ouais. via un téléphone, d'avoir euh, par exemple des critères pré-remplis, etc. Tu gagneras du temps. Ok, D'accord. Et euh, en cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur On a combien de jours Normalement 5 jours. Voilà, 5 jours et 5 jours ouvrés. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est les 5 jours ouvrés On ne compte pas les week-ends et les jours fériés. Voilà, donc ça veut dire que si aujourd'hui on est dimanche, en gros j'ai à partir de lundi jusqu'à vendredi, si jamais j'ai un accident aujourd'hui. Ça va Ça va. Bon, c'est pas si dur que ça. Ça va. Est-ce que tu penses que tous les gens ont les points sur ces questions-là J'espère. T'espères. Donc en fait, c'est pas forcément euh, hyper compliqué, c'est assez logique et il faut aller voir bien au-delà. C'est que quand vous allez avoir votre voiture, bientôt votre permis, il faut savoir à peu près où situer les affaires. Ensuite, on va parler de l'éthylotest. Donc l'éthylotest qui est devenu obligatoire, mais en fait, c'est la seule infraction qui n'est pas verbalisable. C'est-à-dire que je suis obligé de l'avoir, mais si je ne l'ai pas, je crains rien. Vérifier la présence de l'éthylotest. Il va être où il va être par là. Ici. Voilà, très bien. Donc nous, on le met juste à côté des papiers, au moins c'est plus simple. Et à partir de quel taux d'alcool, en période de permis probatoire, on est en infraction 0,2 g. Ouais, 0,2, d'accord. Donc c'est-à-dire combien de verres d'alcool 2 N'écoutez pas ça les gens, à partir de 0,20 en fait, c'est même pas un verre d'alcool, d'accord Donc attention, puisque l'alcool c'est le premier facteur d'accident mortel sur les routes de France Donc évidemment, attention à ne pas boire et conduire en même temps, ok Faut manger aussi Il faut manger, d'accord, manger on peut à volonté d'ailleurs, ce qui n'a d'ailleurs rien à voir Ok Si, ça absorbe l'alcool On coupera au montage Vérifier la présence du gilet de haute visibilité Mais ça c'est toi qui va le montrer c'est moi qui vais le montrer, c'est de mon côté, donc toujours à côté du constat, en tout cas dans cette voiture, le gilet jaune, qui est à la mode en ce moment, n'est-ce pas <rire> <rire> Très à la mode. Et en cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire Le triangle, pour voilà. signaler sur la route. Ok, donc tu es ce là dans cette voiture Dans le coffre Oui, dans le coffre, très bonne réponse. Mais normalement, il ne faut pas l'avoir... Euh... Derrière Alors en fait, le gilet, il faut surtout l'avoir à proximité de manière à ce que quand tu sors de la voiture, tu te protèges toi. D'accord C'est toi que tu protèges en premier en sortant de la voiture. Par contre, le triangle, tu le mets où tu veux. D'accord. On peut le laisser donc ici ou dans le coffre, mais pour des raisons pratiques, on le met dans le coffre. D'accord On va parler de tout ce qui est voyant. Donc les voyants prédisent l'avenir. J'adore cette vanne. <rire> J'adore cette vanne. Si t'es un voyant rouge, vous avoir un problème. J'ai honte de cette blague. J'ai très honte. Alors, tu vas montrer aux gens l'indicateur de niveau de carburant. C'est-à-dire la, la réserve. Alors Alors, il se trouve ici. Ok. Donc le voyant orange, d'accord. Et quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir De ne pas se tromper de... <rire> D'accord, mais on va faire entre dans l'ordre. <rire> ok, pourquoi pas. Mais d'abord, il faut surtout couper le. Couper le moteur. Donc on va couper le moteur. On va éviter de fumer. fumer et on va euh, éviter de téléphoner. Voilà, parce qu'en fait, ça dégage des ondes et du coup, il y a des vidéos par exemple sur YouTube qui montrent des motards en train de téléphoner. Et en fait, avec les avec les ondes, en fait, ça va déclencher des des départs de feu, des départs de feu, etc. D'accord. Ok, donc c'est une bonne réponse. Ensuite, tu vas me montrer le voyant qui indique une baisse de pression d'air d'un pneumatique. D'ailleurs, c'est un voyant que tu connais plutôt bien. Oui. Ça vous dira plus tard pourquoi. Voyant. Alors, juste montrer. Là, c'est celui-là avec le point d'exclamation. Ouais, donc pourquoi tu le connais bien, ce voyant parce que la première fois que je l'ai vu, vu que j'ai une ancienne voiture, sur une nouvelle voiture, j'ai vu ça, j'ai vu Orange, je me suis dit, il faut que je m'arrête. Sauf que c'est juste la pression des pneus. Et ta téléphone à qui À vous, vous, papa Voilà. Donc à quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques Une fois par mois, surtout okay. si vous roulez... Ouais, si vous roulez souvent, en fait, faites-le peut-être un tout petit peu plus, mais au moins une fois par mois. Très bonne réponse. Ensuite, tu vas actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère correspondant. Donc attention, dégivrage de la lunette arrière, c'est-à-dire la vitre arrière. La vitre arrière, c'est le carré. D'accord, donc ça va être juste ici et en fait... Voilà. Le moins. Alors en fait, soit on met le contact, soit on démarre le moteur, mais évidemment, si tu as le contact coupé, vas-y, voilà, là, on On peut, pas appuyer. Voilà, on peut appuyer autant qu'on veut, ça ne fonctionne pas, d'accord, donc attention, bien ah. hein, se rappeler de ça. Quelle peut-être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière, c'est-à-dire si derrière, en fait, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer Tu vas avoir beaucoup de Gip. Ouais, de buée, de givre, oui. d'accord. C'est une bonne réponse. Donc absence de visibilité. Oui. On va passer à tout ce qui est voyant rouge, d'accord. Donc montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de ceinture de sécurité conducteur. De la ceinture de sécurité côté conducteur. Il est en haut sur les citroën. Voilà, donc évidemment, n'hésitez pas plutôt à euh, remettre à chaque fois le contact si vous ne l'avez pas vu. Contact, je ferme, contact et j'essaie de chercher. Voilà. En règle générale, j'ai bugué. À partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule Une fois qu'ils ont plus de fauteuil, donc c'est-à-dire 10 ans. Ouais, à partir de 10 ans Les gens, donc fermeture des portières, tu vas montrer le voyant signalant la mauvaise, ferme, la mauvaise fermeture de la portière. Euh, il est où Alors là, il faut ouvrir la, la porte, peut-être ça sera servira. Ça, ça pose problème. Moi, je sais où est la subtilité. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voyez pourquoi elle ne le voit pas. Il faut peut-être mettre le contact. et, et, oui. et Il ne s'affiche pas. Ah, voilà, ici. Tac. Donc là en fait il y a une petite subtilité C'est que souvent on met le contact On ouvre la portière et il n'y a rien qui se passe Est-ce que tu as compris pourquoi Oui parce qu'il fallait démarrer le moteur <rire> et oui En fait avoir une portière ouverte moteur arrêté C'est logique, là où c'est pas logique c'est quand je démarre donc et que ma portière est ouverte, d'accord C'est ça Quelles précautions je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir la portière Eh bien, il y a une sécurité enfant qu'il faut activer avec la clé euh, la plupart du temps C'est parfait Ensuite, pression d'huile, alors là vous allez voir au niveau mécanique, mais elle est au top du top <rire> Tout ce qui est ISOFIX, tout ça, elle ne comprend rien, mais au niveau mécanique Si vous avez besoin, elle va vous dépanner, il n'y a aucun problème, je vous laisse les coordonnées non, mais pas en rêve. Donc, montrez le voyant signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Alors, c'est comme la lampe galadée. Hein. c'est ici. La lampe d'aladé, exactement. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile Alors, il faut qu'on soit sur un terrain plat et que le moteur soit froid. Je vous avais dit qu'elle connaissait tout. La batterie, montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de la batterie. Et la batterie, elle est là. Ok. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint ma chérie Eh bien si on laisse les feux allumés. Ok, n'importe quel accessoire allumé, électrique évidemment. Le liquide de refroidissement, donc montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Alors, le bouton, il est rouge et ça fait... Ok, remets ici. juste le contact pour qu'on puisse le voir. Là. Voilà, exactement. Donc, Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide Une surchauffe du moteur voilà, donc liquide de refroidissement qui sert à refroidir si jamais il en manque Ça surchauffe puisque évidemment c'est pas normal Ensuite, frein à main, de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage Rouge Il est rouge, d'accord, donc le frein à main ou le frein de parking en fait Ça sera soit la lettre P, soit le voyant pour l'exclamation rouge sur le tableau de bord C'est la même chose, ça dépend des voitures Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré Eh bien d'abîmer le, le système de freinage Faut que tu m'aimes encore alors on va passer du coup au feu de brouillard. Tu vas allumer le ou les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. D'accord. J'allume le contact, ensuite J'allume le moteur. Alors tu pas obligé, mais tu as démarré le moteur, juste le contact. Mais avant d'allumer les feux de brouillard, il faut allumer quoi en premier Ah oui, il faut allumer le feu de croisement pour après... Allumer sur le côté, les feux de brouillard avant et les feux de brouillard arrière, il est en orange. Voilà, donc on allume ah. les positions ou les croisements et ensuite on et rajoute... l'autre un... on l'enlève. D'accord, et ensuite, en complément, on rajoute les feux de brouillard avant ou les feux de brouillard arrière. Est-ce que tu peux arrêter d'emmerder mes clignotants s'il te plaît Puisque là, je <rire> n'y touche plus. Bon, si quelqu'un veut la former en conduite, moi j'en peux plus. Tu peux couper ce moteur s'il te plaît C'est l'écologie <rire> Ok, donc on a été au feu de brouillard arrière Voyant de couleur... Orange Orange, parfait Pouvez-vous les utiliser par forte pluie, mademoiselle Non <rire> C'est bien sûr, quand même. Donc non, parce qu'en fait, ils seraient trop éblouissants Il Ils Il seraient couleur rouge à l'arrière C'est très bien, vous allez me dire en commentaire si on vous donne ou pas N'empêche hein. le point sur les... les vérifications Parce que là, c'est mitigé de quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé Il est bleu sur Le brouillard arrière vous en parlez, on est ah toujours oui, sur le voyant, hein. il est orange. Ah oui. D'accord. Et quelle est la différence du coup entre un voyant orange et un voyant rouge Eh bien, le voyant orange, c'est une anomalie de fonctionnement. Oui. Une anomalie de. <rire> je rigole, mais je bug aussi. Une anomalie de fonctionnement, c'est très Attends. bien. Le... <rire> elle est en train de lire mon bouquin, c'est terrible. Vas-y, montre aux gens <rire> si <elle> tu <doit> as travaillé. <rire> Donc, pour faire simple, quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge un voyant orange, en fait, c'est une anomalie, et le, euh, le voyant rouge, en fait, c'est un souci important, donc il y a danger, donc il faut s'arrêter de suite. Voilà, par exemple, voyant orange, on a vu la réserve de carburant, tu peux continuer à rouler, mais oui. fais surtout, attention. On passe au feu de route, tu vas allumer, s'il te plaît, les feux de route et montrer le voyant correspondant. Hop, hop, feu de croisement. Alors là, on a un petit peu de mal à le voir, du coup, avec le soleil, mais c'est le voyant de couleur bleu, bleu d'accord donc tu as allumé en fait les feux de croisement et tu vas tirer la commande vers toi c'est ça voilà sur certaines voitures alors peut-être que les gens ils utilisent une vieille voiture souvent c'était ça il fallait en fait pousser plutôt que tirer d'accord il n'y a aucun jeu de mots dans ce que je suis en train de dire et donc du coup la question de sécurité quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers et puis des risques de d'éblouissement pour ceux qui sont en face D'accord Essuie-glace avant, faites fonctionner les essuie-glace avant le véhicule sur la position la plus rapide Alors on allume le contact Pas le moteur hein. Pas le moteur Alors sur la Je position la, sur plus la, plus rapide, la plus rapide, tout rapide, en haut C'est tout en haut Ok, tu peux les enlever Et comment détecter leur usure en circulation ça fait du bruit et ça essuie mal on voit que le balai essuie mal ça laisse des traces alors on a bientôt terminé essuie-glace arrière donc faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule donc là c'est pareil mais c'est sur le bout de la mais quoi c'est vrai ça c'est fort quand même non. tu peux le couper parce que je crois qu'il fait juste 20 degrés un grand soleil ok donc l'essuie-glace arrière s'il te plaît Alors, c'est ici et c'est... Allez, je le fais à ta place, il suffit de faire un tour vers le ciel Et on a l'essuie-glace arrière qui fonctionne Et donc la question de sécurité qui va avec Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace Quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie Le désembuage Par exemple Ensuite opposition nuit du rétroviseur, est-ce que tu peux nous mettre le rétro intérieur en mode nuit Il y a toujours une... Oui, une manette Il y a toujours une manette. En haut, qu'on va rabattre vers nous, d'accord. Donc, là, qu'est-ce que tu vois en fait? En fait, on voit le plafond et ça permet de pas nous éblouir. Ouais, d'accord. Donc, il y a un léger, une, une légère teinte en fait pour éviter d'être ébloui. Donc, ça, c'était la question de sécurité. Hein. Quel est l'intérêt de la position de C'est d'éviter d'être oui. ébloui, d'accord. Si quelqu'un derrière les feux de route, évidemment, on ne peut pas lui dire. Donc, on met ça pour protéger nos yeux. Tout ce qui va être régulateur et limiteur de vitesse, tu sais où ça se trouve. Alors, tout ce qui est régulateur et limiteur de vitesse, en fait, on va le trouver juste ici. ici. Donc je parle pas super bien anglais Mais tout ce qui va être limiteur ça va être en fait vers le haut Et tout ce qui va être régulateur c'est ce qu'ils appellent la commande crise Donc pardonnez mon anglais à l'avance Régulateur du coup c'est pour réguler sa vitesse Par exemple sur autoroute Et limiteur ça va être de limiter la vitesse par exemple à 50 km h Donc par rapport au régulateur sans actionner la commande du régulateur Comment la désactiver rapidement avec la pédale de frein Ouais, frein ou embrayage, ok, très bien. Et par rapport au limiteur, quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse Pour pas dépasser la limitation euh, autorisée, du coup, pas avoir de PV. Tu en aurais besoin, toi Non. Non, non La vitesse, mais... tu la Oui, c'est toujours. Ok. Alors, est-ce que tu peux montrer la commande de recyclage de l'air Alors, sur les voitures à High Tech, elles sont ici. Ah, du high Tech, d'accord. Ok, c'est les trois flèches qui voilà. se suivent. Donc tu peux l'enlever. Et quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée Et de avoir la visibilité. Voilà, en fait tu as des petits clapets qui se ferment du coup et l'air extérieur ne rentre plus à l'intérieur. ok Donc si tu l'utilises trop longtemps, sana. ça fait sauna, voilà, on élimines le gras mais surtout, on <rire> va dire, tu plus d'oxygène aussi. D'accord, donc il vaut mieux ne pas l'utiliser trop longtemps. des Désembuage, positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Donc si on te dit ça, c'est le pare-brise avant donc, Le pare-brise avant et donc c'est celui-là. D'accord, c'est parfait. Tu peux l'enlever alors ça, ça dépend des voitures, mais ici ça fait pas mal de bruit parce qu'en fait, je sais pas si tu as vu, ça allume en même temps la... La clim. La clim, d'accord. Donc sur cette dernière voiture, aujourd'hui, ça allume tout en même temps. Et est-ce que tu peux citer deux éléments complémentaires permettant un désengluage efficace Et eh bien du coup, Justement. la clim. Ouais, d'accord, ça vient de fonctionner avec. Ou si il fait froid, on peut mettre de l'air... De l'air chaud. Chaud. Chaud sur froid, ça va plus vite. La hauteur des feux, est-ce que tu peux montrer la commande de réglage de hauteur des feux C'est ici. Hop. 1, 2, 3, hop, et nous on la laisse à zéro. D'accord, et pourquoi doit-on régler la hauteur des feux Et eh bien lorsqu'on a du, une voiture chargée ou c'est qu'il y a du poids, du coup ça fait baisser l'arrière de la voiture et relever le haut. Donc pour pouvoir euh, avoir une bonne visibilité, on règle les, on règle les feux. Ouais, donc c'est une bonne réponse pour quelqu'un qui n'a jamais appris ses vérifs. En tout cas pour ceux... J'ai vu mon permis quand même. Hein. D'accord, du premier coup Oui. On en discutera. Donc, euh... non, du coup, c'est une bonne réponse pour quelqu'un qui n'a pas conduit depuis longtemps, puisque c'est vrai que les feux devant, il faudra les redescendre. La commande des feux de détresse, est-ce que tu peux me la situer en l'actionnant Oui, elle se trouve ici. Et quand c'est que tu les utilises Quand il y a un ralentissement très important, un accident, une panne, ça permet de se faire voir. Ça, c'est quelque chose que tu vas évidemment bien savoir faire, mais il va falloir, sans l'actionner, montrer la commande de l'avertisseur sonore. Ici. Donc, justement, dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération Quand il y a un danger immédiat. Un chien, une poule qui traverse. Une oui. poule qui traverse. Je suis pas sûr que ceux dans la grande ville qui, qui regardent cette vidéo le, le comprennent vraiment, mais c'est un danger immédiat. Un cycliste immédiat. qui passe. Est-ce qu'un danger immédiat, ça peut être par exemple une ex en voiture non là on peut rouler dessus <rire> on coupera ça évidemment pour bon, la vidéo du coup elle est terminée on a fini tout ce qui était vérification intérieure donc j'espère que cette fille qui est ma chérie a pu vous aider aussi dans cette vidéo à répondre à vos questions puisque c'est vrai que c'est pas forcément facile alors c'est pas éliminatoire le jour du permis mais essayez de voir bien au delà du coup le permis de conduire le but de ces vérifications c'est surtout quand vous allez être tout seul bah, de savoir par exemple quoi présenter comme papier aux forces de l'ordre savoir si vous avez un voyant rouge qui apparaît à quoi ça correspond etc etc est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les gens qui regardent cette vidéo? Et bien, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. <rire> D'accord, c'est un <rire> petit peu court. Hein <rire> D'accord, non, mais je sais pas. Par exemple, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui euh, viennent sur cette chaîne ou d'autres d'ailleurs et galèrent un petit peu au permis de conduire? Ne jamais perdre confiance en soi, vous pouvez y arriver. Et bien, c'est un super c'est vrai qu'aujourd'hui en 2019 tout est fait en tout cas pour avoir son permis de conduire. Nous, on se retrouve bientôt. Quand c'est qu'elle sort la prochaine vidéo d'après toi Mardi. Le mardi à quelle heure Voyons si tu connais bien ton chéri. Le mardi à... 15h. Elle n'est même pas abonnée à ma chaîne. C'est une si. honte. Donc tous les mardis 18h nouvelle vidéo. Je sais plus quoi dire. On se retrouve bientôt les gens. Normalement c'est là où je dois faire un petit clin d'œil. Est-ce que tu veux le faire à ma place cette fois-ci Non. Non Non. Allez avec les lunettes. Avec les lunettes? Ouais, tu dis à plus les gens et tu fais claque avec l'œil. Allez, à plus les gens.